Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Bipolaire et alors Oui, comment faire la différence entre le trouble bipolaire et la dépression saisonnière Je vous encourage à faire la différence entre le trouble bipolaire et la dépression saisonnière. L'objectif est de vous familiariser avec les manifestations de cette dernière car il y a des phénomènes que vous devriez tenter de repérer dans cette forme de dépression afin de vous permettre de vous préparer pour l'automne prochain. Avez-vous l'impression que l'événement dépressif que vous vivez a toujours lieu à la même période de l'année Si tel est votre cas, vous pouvez commencer à penser à un rituel saisonnier et à noter soigneusement toutes les informations qui la concernent. En général, la dépression saisonnière vous fait déprimer essentiellement pendant l'automne et à la période de l'hiver, c'est-à-dire quand les jours rétrécissent et les nuits s'allongent. Évidemment, avec une dépression de saison en automne, on pourrait faire le lien avec un risque d'hypomanie ou de manie à la période du printemps, qui aborde là encore une saison. Et qui dit saison, dit peut-être variation de l'humeur. Tout d'abord, prenez conscience qu'il existe des manifestations liées à l'automne, mais pas forcément à la dépression saisonnière. Ceci comme le cycle menstruel de la femme qui peut provoquer un changement d'humeur qui va être peut-être beaucoup plus long en automne, en début et en après la fin du cycle. Il y a aussi les allergies de saison qui usent la personne ayant toujours les yeux qui coulent ou le nez à se moucher. Cela crée du stress, donc de l'irritabilité qui reste réversible à la fin de l'allergie. Et puis, il y a aussi le stress de la rentrée, la fin de l'été, les factures à payer, les pensées négatives qui affectent l'humeur, le temps de l'événement. Remarquez que généralement ces pensées négatives sont ritualisées par des phénomènes de société, donc par votre environnement. C'est la période que je déteste le plus, la fin de l'été, c'est la rentrée, tu vas voir qu'il va pleuvoir, il y a la taxe d'habitation à payer, et peut-être d'autres événements déstabilisants, mais qui restent réversibles après l'événement. Une dépression saisonnière est entièrement liée à la récurrence d'un minimum de deux dépressions consécutives sur les quatre dernières années à la même période de l'année. Aussi, si vous pensez être sujet à la dépression saisonnière, eh bien, il serait intéressant d'écarter l'hypothèse d'un trouble résiduel ou d'une nouvelle crise. Pour cela, je vous invite à en parler avec votre psy et peut-être de lui demander de consulter les archives de votre dossier de la même période l'an dernier. D'autre part, prenez des notes pour repérer vos humeurs, d'ailleurs vous pouvez télécharger le journal de l'humeur sur bipolaireetalors.fr La solution la moins invasive, mais pas sans risque, est la luminothérapie. Elle a montré son efficacité dans le traitement de la dépression saisonnière chez la personne bipolaire, cependant la luminothérapie est recommandée qu'après un avis médical qui vous confirme la présence d'une dépression saisonnière et ceci en raison de la présence du trouble bipolaire. Elle sera réalisée sous surveillance médicale. Toutefois, il est possible que le doc envisage de revoir le traitement mais pas obligatoirement ou peut-être d'adopter d'autres thérapeutiques. En attendant, le soleil et la lumière du jour restent vos meilleurs alliés. Voilà mes amis, si vous avez aimé, eh bien likez-moi maintenant. Si vous avez besoin de plus de résultats et plus de stratégies, eh bien, je vous conseille d'acheter mon livre Bipolaire et alors Coacher Solutions en vente exclusivement sur Amazon. Pour cela, vous pouvez cliquer donc dans la description juste en bas ou directement sur votre compte Amazon. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite